BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le Club Média RH, Alexandre Lichand. Bonjour et bienvenue au Club Média RH. Effectivement, elle recrute les entreprises et on est là pour les aider à vous informer des postes à pourvoir et vous aider peut-être à recruter votre futur employeur. On est là pour vous. Ça sera le cas dans quelques minutes. Avec une grande entreprise, talent recherche talent. Talent Groupe TA, elle a N recherche des talents en 2020. 56 postes pourvus pendant le Covid, ça c'est formidable. Au total, 600 postes à pourvoir. Cette entreprise ESN qui accompagne la transformation digitale est en train de faire un carton et elle a prévu de recruter 600 personnes cette année. Des postes à pourvoir, il y en a partout en France, dans les grandes et petites. Voilà un exemple. En première partie, on sera ravi de recevoir... Euh, notre interview notre, euh, déc pour notre décryptage RH. Monsieur Bernard Kouenadat, président de la CPME Paris-Île-de-France. Le thème, Covid-Suite, quid... Du plan pour soutenir l'emploi des jeunes ou comment éviter une génération sacrifiée On en parle souvent dans cette émission, on va en savoir plus dans quelques minutes. Dans la seconde partie, vous le savez, on terminera notre émission par la start-up qui cartonne et qui recrute. Il s'agit de Unnow, cette start-up dispose de 15 postes à pourvoir, c'est un organisme de formation digitale, vous en saurez plus dans quelques minutes enfin, en deuxième partie toujours nous sommes ravis de recevoir Joanne Gauthier qui est dirigeant de Toguna, c'est un opérateur de concertation à grande échelle, vous allez savoir ce que ça signifie son credo, fini le management paternaliste vive le management par le sens voilà, mais on commence l'émission comme on le fait Traditionnellement, puisque nous sommes revenus à une émission d'une heure, on commence avec Marie Valogne, les news RH. C'est Marie Valogne qui s'y cogne, bien sûr. BFM Business, le club média RH, les news RH. Bonjour Marie, comment allez-vous, ma chère Marie très bien. Vous avez été absente avec le Covid, c'est normal. Mais tout va bien, vous êtes de retour et en pleine forme, <rire> ma chère Marie. On commence par ces news avec le plan de gouvernement pour relancer l'économie française. On a quelques chiffres. On 45 milliards d'euros supplémentaires pour soutenir les secteurs fragilisés. Bercy a présenté cette semaine un nouveau budget de crise. Il fait monter l'enveloppe publique à 460 milliards d'euros. Après les aides pour le tourisme, l'automobile et l'aéronautique, des mesures pour le commerce et le bâtiment vont être ajoutées. Dans ce contexte, les prévisions de la Banque de France ne sont pas très optimistes. La France mettra deux ans à se relever de la crise du coronavirus. L'institution table sur une récession d'environ 10% cette année, le chômage pourrait franchir la barre des 10% et même grimper jusqu'à 11,5% en milieu d'année prochaine. Nous sommes loin d'être sortis d'affaires, prévient son gouverneur François euh, Villeroy de Gallo. Il n'est pas très optimiste, hein, mais il y a des entreprises qui recrutent quand même, il ne faut pas l'oublier. On est là pour le rappeler, il y a le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. On n'a pas des lunettes roses, mais on dit qu'il y a des postes à pourvoir. Alors, deuxième info, le patronat appelle accélérer le déconfinement des entreprises. C'est bien ça C'est ça, le président du MEDEF demande une révision des protocoles sanitaires. Des soixantaines de protocoles mis en place dans l'urgence. D'après Geoffroy roux bézieux il génère des surcoûts de 10 à 15% pour les entreprises. Il appelle le gouvernement à alléger ces mesures. Il est temps de retourner travailler, tout en respectant bien sûr les gestes barrières, affirme-t-il. Et on termine ces news avec notre votre traditionnel Save the Date. L'idée c'est de vous proposer des rendez-vous quelque part en France, des rendez-vous qui ont un rapport avec l'emploi l'agenda des salons pour l'emploi, ça vous êtes peut-être un peu particulier, Marie, puisque euh, tous ces salons sont en ligne, en digital. Et oui, en raison Ça de, de l'épidémie du coronavirus, et bien de nombreux salons sont annulés ou reportés. Mais on vous a quand même trouvé trois des salons accessibles 24 heures sur 24 sur le site de Pôle emploi, depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Oui. Alors, on prend note, Allez premier salon en ligne, il concerne les métiers de la santé en Ile-de-France. Des entreprises ont besoin de renforcer leurs équipes. Des infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de vie sont recherchés, postulés en ligne jusqu'au 15 juin. Ça recrute côté santé alors On continue de quel autre on continue avec les alternants. Sachez que le groupe EDF recrute en Guyane. Euh, Rendez-vous en ligne sur le, le, le site du salon de l'alternance des métiers oui. d'EDF. Huit euh, contrats d'apprentissage ou de professionnalisation sont à pourvoir pour la rentrée prochaine. Enfin, enfin pour les personnes qui cherchent un emploi dans le bassin d'Arras, dans le Pas-de-Calais, euh, le salon des métiers de l'aide à la personne est ouvert en ligne jusqu'à la fin du mois. Une trentaine d'emplois sont encore proposés. Dépôt des candidatures avant le 26 juin. Merci Marie pour ces news, vous reviendrez la semaine prochaine, bien sûr, on va pouvoir euh, tout de suite démarrer, enchaîner, avec l'invité témoin qui n'est qu'un chef d'entreprise d'une très belle entreprise, Talent Group TALAN qui recherche des talents, je l'ai dit, des postes à pourvoir à fusion, Mehdi Ouas, président fondateur du groupe Talent, une autre invité. à tout de suite. BFM Business, le club Média RH, l'invité témoin. Créé en 2002, euh, Talent Group emploie 2500 collaborateurs pour 258 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. La crise est là, mais Talent Group a du courage. Cette entreprise menée par vous... Mehdi bonjour. bonjour. Alexandre. Vous êtes fondateur et président du groupe Talent. Eh bien, n'a pas hésité à continuer à recruter, même pendant le Covid, on va en parler, plus de 50 personnes ont été recrutées. Comment ont-ils fait avec euh, la, le confinement On va en savoir plus. Sachez que ce sont 600 postes à pouvoir cette année, dont euh, je crois 400 en France. Hein. 400 en France. Oui. Voilà, on, il vous en reste à peu près 200-250. Voilà, 2500, c'était nos effectifs en fin d'année dernière. Et donc oui. aujourd'hui, on est 2750. On a déjà recruté sur le premier semestre plus de 250 personnes dont 56 pendant le confinement. Alors parlons-en. Parlons de. On va parler bien sûr de ces postes à pourvoir. On a du temps. Oui. Vous êtes l'invité-témoin pour toute l'émission. Félicitations. C'est une très belle entreprise, groupe allemand. Tout le monde m'a dit du bien de vous. Merci. Alors un, un, une petite parenthèse. C'est peut-être une anecdotique, mais vous êtes d'origine tunisienne. Absolument. Voilà. Vous avez même euh, été ministre. Absolument. Oui. En Tunisie. J'ai eu la chance et l'honneur d'être ministre après la révolution 2011 et je me suis occupé du commerce et du tourisme, c'est-à-dire deux secteurs d'activité très importants pour notre pays. Mais vous êtes un entrepreneur français Absolument aussi. Ouais, ouais. Un voilà. entrepreneur franco-tunisien. Franco-tunisien. 500 raison. personnes, quand même, 500 ingénieurs qui travaillent en Tunisie pour nos clients européens puisque Talent est une entreprise internationale. On est sur quatre continents. En Europe, tous les pays limitrophes à la France. Et nous sommes aussi présents en Amérique du Nord, au Canada et aux états unis Donc vous avez des postes à pourvoir en Tunisie aussi Voilà, une centaine de postes encore à pourvoir en ingénieurs, Tunisie. D'ingénieurs hein, pour... oui, oui. On rappelle le, le principe, hein, puisque vous êtes une ESN qui accompagne les, les entreprises dans leur transformation digitale. C'est votre voilà. job. Ça. Donc ce sont principalement des ingénieurs. Exactement. Et on accélère la transformation de nos clients grâce au levier technologique. Donc, on utilise les technologies d'aujourd'hui oui. et un petit peu de demain, pas celles d'après-demain, pas celles d'hier. Et donc, les ingénieurs que l'on recherche, ce sont des ingénieurs qui ont envie de travailler dans euh, les objets connectés, euh, l'intelligence artificielle, la blockchain, le cloud, toutes ces technologies qui, aujourd'hui, accélèrent la transformation euh, qu'on appelle digitale des entreprises et euh, permettent de reconstruire le monde de demain. Troisième au classement 2020 des Great Place to Work, oui. France, catégorie 2000 à 2000 500 collaborateurs, création en 2002 je vous l'ai dit. Ça c'est Donc... une grande fierté Alexandre si vous me permettez, c'est oui, 5 ans d'affilée qu'on est euh, lauréat de, cette, de ce concours. Vous avez raison Et de dire lauréat, on a reçu le DG pardon de vous couper aussi, ouais. on a reçu le DG dans, les, dans le... Patrick pa pa notre... Dumoulin euh, dans, dans le club euh, Média RH. Et euh, c'est une sélection rigoureuse. C'est une sélection. En posture, on on n'est pas forcément retenu. Voilà, c'est une sélection très rigoureuse. Le sondage est fait euh, par euh, l'organisme externe. Et euh, vous avez un petit peu de stress parce que vous ne savez pas comment euh, vos consultants ou vos collaborateurs vont répondre. Donc la première année, ça a été un petit peu stressant. Et puis au fur, au fur et à mesure, euh, nos, nos résultats se sont améliorés. Et on utilise en fait euh, le, le résultat ce sondage pour améliorer la proximité que l'on peut avoir avec nos collaborateurs et nos consultants, mieux les comprendre. Alors, on va peut-être donner tout suite les détails des postes à pourvoir. On va commencer par ça. On est oui. Alors, nous, nous avons trois métiers. Nous... Ils vont s'afficher, d'ailleurs. Ils vont s'afficher, très bien. Nous avons trois métiers. Nous accompagnons nos clients dans le conseil, pour éclairer leur route l'expertise technologique pour choisir les technologies qui sont les plus à même d'accélérer leur transformation et bien sûr nous réalisons pour nos clients les projets donc les, les postes à pourvoir ce sont des ingénieurs mais aussi des diplômés d'école de commerce qui vont avoir un profil plutôt consulting comprendre le métier de nos clients et inventer avec lui ces euh, services de demain. Euh, des experts technologiques euh, spécialistes de, des objets connectés, de la blockchain, de l'intelligence artificielle, de la robotisation des processus, du cloud, qui vont venir, eux, identifier des technologies en rupture qui permettent cette accélération. Et naturellement, euh, des développeurs, des chefs de projet, euh, des product owners qui vont prendre en charge la réalisation euh, des projet de transformation pour nos clients. Mais Dioas, euh, votre société est ouverte aussi bien aux juniors, oui, aux ça, personnes expérimentées. Ça, ça, ça une une grande fierté, caractéristiques. Ouais. Ça, c'est une grande fierté, c'est qu'on est qu ait une formidable école de formation, c'est-à-dire qu'on embauche en moyenne entre 40 et 60% de débutants que l'on intègre dans, dans nos projets et que l'on associe avec des seniors et, et, et des managers qui les accompagnent dans, dans leur développement et dans leur évolution. Oui, oui tout à fait. Et cette année, euh, ça, ça sera une année particulière parce que en pleine crise, euh, vous comprenez bien que le, le, le marché de l'emploi s'est un petit peu euh, ré rétracté et que euh, à, à, à la sortie de l'été, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué euh, pour des jeunes diplômés de trouver un job et nous, on va avoir une attention particulière, justement, pour pouvoir leur permettre de saisir quelques opportunités. Vous nous, a... vous, vous nous tendez la perche, c'est notre invité suivant qui est déjà dans le studio. <rire> Bonjour, euh, Bernard cohen vous êtes président de la CPME euh, Paris-Île-de-France. On va revenir vers vous. Vous, vous devez être satisfait d'entendre euh, notre ami Mehdi Ouass en parler, parce que vous allez, dans quelques instants, nous, nous parler de l'emploi des jeunes, soutenir l'emploi, vous allez dire ce que vous en pensez dans quelques instants. On continue avec vous, ouais. juste pour revenir pendant... Le Covid, euh, trois mois quand même. Ouais. Vous avez quand même recruté. Comment fait-on pour recruter des candidats confinés Comment fait-on pour euh, euh, bah, sélectionner les candidats comment, comment vous avez pu faire bah, On a confiance, on a des convictions. On a confiance en son entreprise On a confiance en ses collaborateurs Et on se dit que cette crise ne va pas durer De manière indéfinie Et qu'à un moment donné, il y aura une reprise Et que si on veut accélérer pendant la reprise ben, Il faut il faut continuer Ma question est sur le plan technique hein, pardon. Et Sur le plan technique, ça euh, c'est assez facile C'est oui. notre, notre métier, ben, nous avons fait des visioconférences hein, oui. Nous oui. avons fait des visioconférences Pour continuer à travailler euh, et, et animer nos, nos ressources Et puis les entretiens se sont faits euh, Par des outils de type Teams Visio euh, euh, Skype euh, et, et c'est pas plus mal Pourquoi c'est pas plus mal, Donc on a pas plus mal ben Parce que ça vous oblige en fait, euh, on, on a découvert que l'éloignement rapproché quand vous êtes éloigné, ben vous avez plus de curiosité, peut-être plus d'empathie vis-à-vis de votre interlocuteur et vous êtes plus précis dans les questions que vous posez. Et vous attendez aussi de sa part plus de précision dans les réponses qu'il donne. Et on a noté qu'il y avait beaucoup plus d'efficacité. Et les recrues qui ont été faites pendant ce confinement, justement, en utilisant ces, euh, ces, ces outils distanciants, euh, ont, ont été excellentes. Mmh. Vous avez, Mediwas... Développer et ça se sait si vous êtes euh, lauréat de Great Place to to Work euh, catégorie 1000 à 2500 collaborateurs, je le rappelle, c'est que vous avez des valeurs et que vous les développez. Quelles sont Parce bien. que pour attirer les candidats aujourd'hui, surtout les ingénieurs, ça reste compliqué. Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour donner envie à des ingénieurs de vous rejoindre on s'engage euh, vis-à-vis d'eux à les accompagner dans leur épanouissement. On s'engage à leur proposer un terrain de jeu euh, dans lequel ils vont pouvoir grandir, dans lequel ils vont pouvoir avoir des responsabilités. Et on s'engage euh, à leur fournir des missions qui sont des missions de premier plan. Mmh. Et cet engagement, on le respecte dans une dynamique de croissance. Les valeurs sont fondamentales dans notre entreprise. Ce sont des valeurs de partage, ce sont des valeurs de respect, ce sont des valeurs d'esprit d'équipe et d'esprit entrepreneurial. Celui qui veut entreprendre à l'intérieur de talent... On va l'aider. Et si à un moment donné il a envie d'entreprendre, même à l'extérieur de talent, on va pouvoir aussi l'aider. On a créé des speedbots, c'est-à-dire des associations que l'on lance, des entreprises avec une association capitalistique, avec un entrepreneur, pour pouvoir lui permettre d'aller un petit peu plus vite que le vaisseau amiral. Aujourd'hui, la difficulté que l'on pourrait avoir, c'est de ne pas comprendre que euh, euh, les jeunes ont changé. Euh, quand on prend la crise du Covid, nous on est un petit peu plus âgés des crises on en a connu. On a connu euh, l'éclatement de la bulle internet 2008. en 2001. En 2008 euh, les subprimes. La moyenne d'âge euh, de talent c'est 32 ans, ça veut dire moins de 10 ans d'expérience. Ça veut dire que en moyenne, nos consultants n'ont jamais connu de crise. Ils ont toujours vécu dans un monde de bisounours, mmh, mmh. avec de la croissance, avec des beaux projets et avec des rémunérations qui allaient euh, en, en, en augmentant. Donc, euh, ça il, y a veut... deux phrases, il y a deux petites phrases que qu'on a retenu, que j'ai retenu de la crise de 2008. On disait à l'époque on pensait que les arbres allaient toucher le ciel. Oui, des, oui. et on s'est trompé. Oui. Il y a une autre phrase de Winston Churchill, j'adore Winston Churchill à chaque fois j'essaie de classer, classer. J'adore aussi. Alors Winston Churchill avoir... disait que la, le succès, c'est une série d'échecs, mais que l'on prend avec bonne humeur, enfin, je traduis, c'est à peu près traduit. Ah ouais, ouais. hein c'est une série d'échecs où l'on, on, on rebondit parce qu'on a en soi la, la conviction. Absolument. Je vais vous répondre avec Winston Churchill qui disait que le pessimiste c'est celui qui voit un obstacle euh, dans chaque opportunité et l'optimiste c'est celui qui voit une opportunité euh, sous chaque obstacle. ben bah, on est d'accord. Voilà. Euh, C'était un seul, grand cet homme optimiste, donc. un grand homme sage et c'est grâce à cette sagesse qu'il a réussi à monter le D-Day. Voilà, on lui doit beaucoup. Hein. Ouais, il sait bien de rappeler sa mémoire ouais. prix Nobel de littérature avant d'avoir été en plus, Premier ministre en plus, euh, vous avez raison, c'était euh, un grand bonhomme il en faudrait euh, beaucoup des comme ça partout partout, culture, dans le monde, une culture partout. ouverte exact. On, on, on table aussi sur l'intelligence collective aujourd'hui il n'y a pas un projet qui puisse se faire seul. Donc, il faut associer les gens et leur expliquer qu'en fait, on peut s'enrichir avec ces différences. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir des gens qui me ressemblent à 100%. Ça ne m'enrichit pas, c'est au contraire. Des gens qui vont venir euh, euh, épouser mon projet, bien sûr, partager mes valeurs et m'enrichir par leurs différences. Alors, on parle des jeunes, vous avez bien raison. Je vous propose de, re de rejoindre quelqu'un qui défend cette idée-là, justement. C'est le deuxième témoin de l'émission. Il s'agit donc... Euh, Covid d'une rubrique qu'on pourrait appeler Covid suite euh, une place pour un plan pardon pour soutenir l'emploi des jeunes c'est ce que le gouvernement a prévu comment éviter une génération sacrifiée on en parle nous très souvent on a un expert dans ce domaine Bernard Cohen haddad qui est président de la CPME Paris Île-de-France c'est tout de suite BFM Business le club média RH décryptage RH Bonjour cher monsieur, alors Bonjour. vous avez vous en tant que président de la CPME Île-de-France, Paris-Île-de-France, vous avez approuvé les premières mesures, m'a-t-on dit, euh, annoncées par le gouvernement et vous avez et vous appelez un véritable plan Marshall en ile de france de l'emploi. Euh, on parle de 800 000 jeunes, c'est ça qui devrait arriver sur le, le marché Oui, on parle de 800 000 jeunes et c'est, si vous me le permettez, euh, 12% de l'emploi national et 20% de l'emploi en Ile-de-France. Donc c'est très important. C'est une génération qu'on ne veut pas sacrifier, c'est une génération qui a du potentiel, oui. c'est une génération qui fera la relève et c'est une génération qui fera aussi la transmission de nos entreprises, il ne faut pas l'oublier. C'est un vivier exceptionnel, ça a été dit par Mehdi tout à l'heure. Il y a de vrais potentiels, il y a de vrais talents et puis il y a de vraies ressources, encore faut-il les découvrir, les accompagner Alors, et les promouvoir. Pour ceux qui ne connaissent pas le détail, en deux mots, qu'est-ce que dit le plan du gouvernement Le plan du gouvernement, c'est tout d'abord sur l'apprentissage. On va donner Jusqu'à 5 000 euros oui. pour les moins de 18 oh, ans. Euh, Jusqu'à l'entreprise À, à l'entreprise, bien, pas bien à entendu. Pas à l'apprenti. Mais l'entreprise ou l'apprenti, c'est un bénéfice commun puisqu'il s'agit de formation et d'accompagnement et de durabilité. Et puis, 8 000 euros pour les 18 à 30 ans. Mmh. Et cela va en mmh. plus de ce qui existe déjà, c'est-à-dire les emplois francs, qui sont aussi de ce même type, c'est-à-dire des emplois aidés pour des jeunes et des moins jeunes. C'est fondamental. On ne peut pas, après deux mois de crise, et après une année où on a eu quand même plus de 19% de jeunes en apprentissage, verrouiller, c'est-à-dire mmh. fermer le robinet. Alors, vous dites que la région Île-de-France, que vous êtes président pour la région Île-de-France, de la CPME, euh, c'est une jeunesse hétérogène je vous cite, avec de profondes inégalités territoriales et sociales, on le sait, des écarts très marqués dans l'accès à l'emploi, à la formation ou encore au logement. Oui, parce que souvent on parle des jeunes, mais on ne sait pas que les jeunes, c'est les jeunes non diplômés, c'est les jeunes sans emploi, c'est les jeunes des quartiers, c'est les jeunes au premier emploi, c'est les jeunes qui sortent des grandes écoles, c'est les jeunes des universités, tout ça fait... Une atomisation de compétences, une atomisation de diversité, c'est pour ça que les dispositifs doivent être précis pour toucher juste. Tout au long euh, du Covid, nous étions présents avec le club média H pour euh, dire, euh, continuez à vous battre, vive la vie La vie est plus importante que le reste, et la vie c'est euh, justement avancer et créer, et créer de l'emploi. Ce que fait euh, notre ami et notre invité Ouas. Alors, euh, vous, euh, pour éviter une génération sacrifiée euh, on n'arrête pas on n'a pas arrêté de le dire je me souviens qu'en 2001 et en 2008 malheureusement beaucoup d'entreprises ont, ont arrêté de communiquer sur leurs euh, ressources humaines sur leur plan de leur recrutement le, leurs ressources humaines et ça a été une catastrophe à chaque fois, une génération sacrifiée, vous avez raison de le dire, car les entreprises ferment les écoutiers et disent « non, non, non, on ne parle pas de nos recrutements », alors qu'elles continuent à recruter. La preuve, et, et il faut éviter, il faut se battre aujourd'hui pour que les entreprises, je ne veux pas défendre une paroisse, les entreprises continuent à recruter, comment faire Alors, Il faut les inciter. Il faut les inciter. On a eu 20 mois de difficultés avec les gilets jaunes, ne l'oubliez pas. Vous avez raison. Il y a aussi ça, les grèves des transports en Ile-de-France, oui. où on a été paralysé. La retraite. Il y, y a eu la retraite et il y a eu le covid oui. Et Il y a encore puisqu'il y a une, un doute quand même sur notre oui. bonne santé durable. Donc aujourd'hui, oui, notre préoccupation, le on l'espère, on l'espère, le on l'espère. En tout cas, je le souhaite. On a une. C'est pas fini, mais je veux dire par là que la, la, la pandémie est passée. Voilà. Oui, la pandémie est passée. Vous avez raison. Il faut ouvrir. Il faut plus de liberté. Il faut plus de, de, de simplicité dans les protocoles. On a. Aujourd'hui, une préoccupation qui est le carnet de commande. On a une deuxième préoccupation qui est de sauvegarder l'emploi. Et la troisième préoccupation, qui ne doit pas être la dernière paradoxalement, qui est au même niveau, c'est l'emploi, c'est l'emploi des jeunes, diplômés ou non, et c'est l'accompagnement. Et surtout, si vous me le permettez, la transmission des savoir-faire. Alors, échange, c'est le but de ce plateau. Hein, de faire un échange entre nos invités. Il m'a dit, Ouaz, vous écoute sagement. Je sens qu'il a envie d'intervenir. Allez-y, Médic. Oui, j'ai envie d'intervenir parce que c'est vrai que ce que vous faites est formidable et fantastique et on n'a pas le droit de sacrifier une génération. C'est notre responsabilité. On est dans le devoir... Euh, euh, d'organiser cette transmission et de préparer cette génération, surtout que c'est elle qui va qui va inventer le monde dans lequel elle va vivre. Nous, notre responsabilité, c'est juste de lui donner le cadre dans lequel elle va pouvoir s'exprimer. Après, euh, euh, ce qui est important pour que l'embauche euh, continue, euh, pour qu'elle ne ralentisse pas, même qu'elle s'accélère, c'est c'est l'espoir, et c'est de voir loin. Mmh. À partir du moment où vous avez une stratégie très court-termiste, euh, dès qu'il y a une petite crise, effectivement, c'est très facile, vous coupez, la variable de la justement les pays développés comme les nôtres ce sont les ressources humaines ce ne sont pas les machines, ce ne sont pas les stocks à partir du moment où vous sortez euh, de, de, de, de cette euh, volonté de ne regarder que le court terme et que vous, a, vous construisez une nouvelle trajectoire avec une ambition qui est toujours euh, haute vous allez trouver des, euh, des, des, des routes différentes nous on avait un plan euh, euh, à 5 ans que l'on a euh, euh, proposé à, à l'ensemble de nos collaborateurs à fin 2019, ce plan de 5 ans il nous permet de passer la barre des 500 millions d'euros donc de doubler euh, sur les trois prochaines années, de passer la barre du milliard c'est ce qu'on espère à 2026 ce plan là, on l'a revu avec eux, on a gardé la même cible, c'est la trajectoire qui est différente donc on va tirer des bords de manière différente mais on a voulu garder cette même ambition en disant non, c'est pas parce qu'il y a eu une crise euh, aujourd'hui il faut, dont il faut savoir sûr. tirer les conséquences, qu'on doit tout remettre en cause, on veut garder cette ambition. Alors Bernard de encore un mot, vous donnez des chiffres, vous dites que les jeunes sont plus facilement précarisés que le reste de la population, ils peinent à s'insérer dans l'emploi, ils vivaient déjà sous le seuil de pauvreté, pour 20% d'entre eux, avant la crise. Ouais. Oui, et notre crainte c'est justement d'accroître cette fracture, euh, les jeunes sont les plus éloignés de l'emploi ils sont les plus éloignés de la culture. Ils <coughs> sont aussi parfois les plus éloignés du numérique. Nous l'oublions pas par manque de moyens. Et on a vu tout à l'heure qu'avec un bel exemple comme ça, comme talent, talent on peut faire <coughs> des choses à distance. Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que vous appelez le plan Marshall en deux mots Il nous reste deux minutes. Le plan Marshall, c tel qu que vous le voyez, le vôtre. Non, plan le, des le plan Marshall, c'est tout simplement de mutualiser les compétences et d'accepter de sortir des idées reçues. Si... C'est-à-dire autre... concrètement, soyons concrets. C'est-à-dire qu'on se réunisse autour d'une table privilégier le dialogue et surtout mettre des moyens. La région Île-de-France a joué un rôle exceptionnel dans le financement des entreprises. Elle doit aujourd'hui aller plus loin pour accompagner les jeunes dans cette préoccupation qui est l'emploi, mais aussi tout simplement l'apprentissage. L'apprentissage, l'alternance. L'alternance aussi, ne joue pas, cette valeur de l'alternance, qui est la transmission et l'accompagnement et le lien sociétal. Et donc, pour rebondir sur Mehdi, le rôle de l'entreprise citoyenne. L'alternance, l'apprentissage, c'est un mot que vous... Je pense que Bernard a tout à fait raison. Oui, ça, ça résonne. Hein, cette crise, elle a mis euh, euh, en exergue euh, la fracture euh, sociale euh, et, et le numérique peut être une solution justement pour aider euh, cette nouvelle génération, cette, euh, ces jeunes, à, à, à inventer, à trouver euh, des nouveaux métiers. Et ça, c'est important. Il faut vous, vraiment euh, euh, créer ce monde, inventer euh, les nouveaux services et les nouveaux produits avec eux. Et non pas uniquement pour eux. Vous vous souvenez, au début de ce siècle, on est en 2020, oui. au début de ce <rire> siècle, on disait le numérique, le digital, va tuer l'emploi. Est-ce que on s'est trompé On s'est trompé. Ceux qui ont dit ça Le digital n'est pas l'ennemi de l'humain, il est une façon de penser différemment l'humain. 30 secondes, mais dit le, le digital doit être... À, à, au service de l'humain Et effectivement si on utilise le digital uniquement pour remplacer l'humain On se trompe et on a raison d'avoir peur Si par contre on considère que ce digital ou ce numérique va nous faire voir les choses de manière différente Va nous sortir de nos zones de confort, nous faire changer le paradigme Et créer des espaces différents, nouveaux Là on va avoir un digital qui va être inclusif et non pas exclusif Merci à vous, Bernard cohen d'avoir eu la gentillesse de venir nous exposer votre plan Marshall, enfin votre idée de plan Marshall. Euh, on peut vous joindre sur un site Il y a un site Le site de la CPME Paris-Île-de-France, tout simplement. Voilà. Il suffit de taper sur le web. Merci, bonne chance. Merci, bonne journée. On continue ouais, l'émission avec d'autres invités. C'est tout de suite le club Média RH. BFM Business. Le club Média RH. La parole aux entreprises qui recrutent. BFM Business. La parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichamp. Le club Média RH, seconde partie, vous le savez, on est là pour vous aider à recruter votre futur employeur. Je rappelle que Mediwas, le président fondateur de Talent Group T-A-L-A-N, Talent Group qui cherche de nouveaux talents, 600 postes à pouvoir sataner. Il a même recruté déjà plus de 50 personnes pendant le Covid. Il va continuer. C'est une entreprise, une ESN qui accompagne le, la transformation digitale. Il est avec nous toujours. Rebonjour. Rebonjour. On va reparler de talent, ah bien bien bien. Group euh, qui recherche des, des, qui a des profils, qui propose des profils précis des ingénieurs principalement en France, mais aussi en Tunisie ou ailleurs. Bref, il est avec nous toujours. En seconde partie, on terminerait avec la start-up qui cartonne et qui recrute, il s'agit de Yannick Petit, fondateur et CEO. Bonjour, il est déjà dans le studio. De You à chaque fois je me trompe, c'est YouNO. ça s'écrit U-N-O grec, u n o ça se prononce UNO. Parfait. Voilà, Alors vous, vous êtes un organisme de formation digitale, spécialiste des small, private, online, euh, je sais plus quoi. Courses, exactement. C'est des formations en ligne. C'est une boîte anglaise c'est une boîte française? C'est une boîte française. Et pourquoi vous parlez en anglais alors? Parce qu'on forme aussi en anglais. Ah, d'accord. Ah, c'est <rire> le langage de la techno. Non, non. Il lance une nouvelle comme formation. Savoir négocier au quotidien. Et notre ami dispose de 15 postes à pourvoir dans une start-up. Ce sera tout à l'heure. Préparer vos crayons et vos papiers pour pouvoir tout noter. Et dans quelques instants, on va recevoir notre invité qui est en ligne. Il est en visio, comme on dit notre jargon. C'est pour la rubrique solution RH. Johan Gauthier, dirigeant de Toguna. C'est tout de suite. BFM Business. Le Club Média RH. Solutions RH. Bonjour Johan Gauthier. Merci d'être avec nous. Bonjour Alexandre. Alors vous vous êtes à Nantes, hein, c'est ça, non Si je me trompe Non, tu je suis sur Nantes. Paris. Vous êtes à Paris, mais vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas en studio, euh, parce que tout simplement on n'a pas assez de place. Toujours pas. On peut pas avoir tous les invités autour de nous, mais c'est très bien la visio. On vous voit parfaitement. Vive la technologie et la tec <rire> le digital, comme dirait notre ami euh, <rire> Mehdi qui est toujours avec nous. Alors vous, Johan Gauthier, vous êtes dirigeant de to Toguna. C'est un sens Toguna, ça veut dire ça veut dire quelque chose? Toguna, oui, oui ça a un sens. Au... Sur les hauteurs du Mali, il euh, y a des tribus qui vivent là, ce sont les Dogons, et ils ont une case à Palabre, au milieu du village, dans laquelle ils décident ah, l'avenir désirable du village. Voilà, c'est une Toguna. Une Togoda. Rien à voir avec le tableau qui est derrière vous. Non, rien à voir. C'est pas le Mali, c'est New York ou Paris, je sais pas, avec des buildings, des voitures. Un, ouais, ça c'est un, un artiste danois, donc rien à voir. Et vous êtes dans votre bureau. Merci d'avoir accepté donc ce jeu. Vous êtes opérateur, vous allez nous expliquer, de concertation à grande échelle. J'ai toujours pas compris, mais vous allez m'expliquer. Votre credo à vous, votre credo en tout cas, c'est fini le management paternaliste vivre le management par le sens. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que vous émettez quelques doutes sur un certain nombre de, comment dire, de sujets qui sont euh, euh, bien acceptés jusqu'à présent, comme le bien-être au travail, tout ça. Explique, Expliquez-nous d'abord, alors votre société, vous l'avez créée quand On va aller dans l'ordre, comme ça on a une fiche de l'entreprise. En 2016. 2016, donc c'est une start-up encore. Vous employez combien de personnes On est 10. Très bien, à Paris, donc à Paris. Ouais, le, le métier de l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites on est opérateur de concertation à grande échelle Je vous imagine avec votre concierge de l'immeuble Bonjour, monsieur Human, vous faites quoi Je suis opérateur de concertation à grande échelle. Alors il va falloir vous expliquer. Oui, alors, bon, opérer, parce que finalement, euh, on, est, euh, on est à la fois, on est quelque part entre le cabinet de conseil et la, et la start-up, c'est-à-dire qu'on a à la fois une méthodologie euh, et des outils digitaux. Voilà, qu'on met dans les mains des différentes parties prenantes qui participent à la concertation. Alors, la concertation, c'est un processus qu'on qu met dans les mains des dirigeants euh, qui souhaitent travailler sur les enjeux critiques d'entreprise. Oui. Et qui souhaitent, à un moment donné, utiliser comme véhicule la concertation. Et nous, on, on, notre façon de le faire, c'est notre méthodologie, c'est celui de la quête collective. C'est-à-dire qu'on met tout le monde sous le même étendard. Alors, par le dialogue, vous dites. Par la concertation. Vous dites, euh, notre savoir-faire, c'est transformer le management traditionnel du storytelling en management story-making. Oui, c'est toujours... ça, exactement. Bon, mais on n'a pas alors, toujours... On a toujours pas le détail. Mais... <rire> alors, c'est quoi le story-making Moi, je vais jusqu'au bout. C'est-à-dire quoi C'est une histoire euh, sous l'étendard de la raison d'être Expliquez-nous encore. Oui, alors c'est vrai que les enjeux critiques que l'on traite sont très souvent liés à la raison d'être. Donnez-moi un, un, euh, Donnez un exemple concret. Pas la marque employeur. Donnez-moi un exemple concret. Bon, notre fait d'armes l'année dernière, c'est d'avoir travaillé avec le groupe Orange qui euh, souhaitait travailler sa raison d'être et qui s'est dit il est hors de question qu'on fasse du storytelling descendant, c'est-à-dire que c'est un petit groupe de personnes en haut qui vont trouver l'histoire, euh, l'histoire, là on est sur la raison d'être, ça peut être la vision, le projet d'entreprise. Oui. C'est à nous tous, c'est avec l'ensemble des salariés, qu'on veut co-construire cette histoire. Et à partir du moment où on co-construit l'histoire, on fait ce qu'on appelle ce story-making, qui a plusieurs euh, évidemment euh, bénéfices, et le principal étant d'être mobilisant auprès de chacun de ceux qui y participent. Oui, alors en fait, vous dites, c'est une prise de conscience collective, collecter les perceptions latentes, hein, je lis votre votre argumentaire, à soi, la légitimité d'une décision fondée sur le collectif c'est ça l'idée. Et enfin, activer toutes les parties prenantes. En fait, c'est mobiliser, transformer, en faisant en sorte que tout le monde soit dans la vague. C'est ça J'ai traduit à peu près C'est exactement ça. Nous, notre conviction, c'est que finalement, euh, le management de demain, c'est le management par le sens. Et c'est encore plus vrai avec la crise. Euh, aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes qui, sont, qui travaillent comme moi aujourd'hui, de, de, de chez eux. Oui. Le contact avec euh, l'entreprise est plus distant. L'unité de lieu de l'entreprise existe moins, si toutefois on poursuit dans cette voie. Euh, et donc, du coup, il va falloir euh, avoir un management qui est beaucoup plus basé, effectivement, sur le sens et le dialogue. Et le sens et le dialogue, dites-vous, c'est répondre aux quatre piliers de la quête, avec un, un Q majuscule, Éthique, tangible, crédible, inclusif. C'est ça? exactement ça. Il, il ça, faut je... que ça soit épique. Il, il faut que, que ça réponde à une ambition où quand chacun participe, chacun se dit bah c'est pour, pour un monde meilleur ou pour une organisation qui est, qui est meilleure. Et nous, on fait participer à la fois les collaborateurs, mais aussi les investisseurs, les fournisseurs, les clients, etc. L'ensemble des parties prenantes. Alors, ce est... Il faut que ça soit tangible. Ce qui est intéressant... Euh, tangible... Ce qui est intéressant non, avec ouais, vous, toi. pardon de vous couper la parole, c'est que Je par vois. ailleurs, vous avancez, euh, que vous euh, vous adressez au DRH et au manager, euh, rassurez mon emploi, est-il à risque, mes projets, ce sont des, autant de questions que vous posez. Que voulons-nous collectivement en garder J'aimerais faire réagir. Puisqu'on a la chance d'avoir un, un président fondateur d'un grand groupe, c'est talent Group. Qu'est-ce que vous en pensez de cette approche ah bah, Moi, ça me parle. On a déjà collaboré ensemble. Ah, vous connaissez, de... vous bien connaissez sûr, notre ami Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien le... oui. sûr qu'on se connaît. Euh, on, on a déjà collaboré et, et, et je pense qu'aujourd'hui, la génération X, Y, Z qu'on emploie oui. est une génération qui ne cherche pas un job. C'est une génération qui est éduquée et qui d'abord veut un sens, veut donner un sens à sa vie. Et elle demande à l'entreprise de lui donner ce sens. Et donc, la raison d'être, ce n'est pas. Un phénomène de mode. C'est des vraies questions qu'on doit se poser, on doit se dire aujourd'hui, mon entreprise, euh, quelle est sa raison d'être C'est-à-dire quel sens elle donne à ce qu'elle fait, euh, en quoi elle est en train de collaborer ou de participer à la construction d'un monde meilleur et comment euh, elle agit avec éthique. Mmh. Et, et, et, et quand on passe de la storytelling, c'est-à-dire euh, l'histoire que raconte le patron d'entreprise en disant les petits je vais vous dire où est-ce qu'on va aller et je vais vous raconter l'histoire, au making story, ça veut dire quoi Ça veut dire non, vous allez devenir acteur de cette histoire et cette histoire, vous allez la y participer, vous allez la construire euh, et vous allez y apporter votre regard aussi. Et ça, ça change fondamentalement la mmh. façon dont les entreprises évoluent et se transforment. Encore une question vers vous, Johan. Euh, pourquoi dites-vous que, euh, quelque part, euh, ce n'est plus le management paternaliste, mmh. voire même quelque part, vous, vous dites euh, fini le bien-être au travail C'est bien ça J'ai bien compris <rire> Non, mais c'est le concept un peu... de bien-être au travail. Ouais. Vous, êtes, non, vous dites que, que demain, de il faut balayer un certain nombre de choses. Donc ça veut dire en que tout ce sur paternal... quoi... Allez-y, oui. Pardon, un management paternaliste, c'est finalement un management euh, qui consiste à dire euh, je t'indique les tâches que je veux que tu réalises, en contrepartie de quoi je m'occupe de ton bien-être. Euh, c'est d'ailleurs ce que je fais. Moi, j'ai un fils qui est préadolescent, c'est à peu près ce que je fais avec lui. cest dire tu fais tes devoirs et à la fin, tu auras le droit de, de jouer à Fortnite. <rire> Donc, on pense qu'il y a euh, l'étape d'après qui consiste à effectivement piloter par le sens, c'est-à-dire faire appel à la reconnaissance fondamentale des individus, de leurs pensées, de leurs convictions, plus que de la reconnaissance transactionnelle. Euh, bah, tu auras des, des, euh, aura du bien-être à la fin. D'ailleurs, c'est toujours compliqué de penser bien-être pour les autres, je crois. Euh, voilà. D'accord. Aujourd'hui, au fait, j'ai oublié de vous poser la question, euh, Yohann Gauthier. Est-ce que vous recrutez Est-ce que vous avez besoin de recruter oui, ah, oui, bah, oui, absolument. Parce que oui, c'est oui, ici, c'est le moment hein. sur BFM Business. C'est l'occasion de dire. Allez-y, dites-nous ce qui est pas prévu, mais on improvise. Alors, on recrute. Vous Nous, on fait quoi, partie où, de. Quand Comment Alors des profils de ce qu'on appelle Customer Success. Un Customer Success, c'est celui qui, ou celle qui va prendre. Euh, euh, le client en main et qui ouais. va l'aider à construire la quête. C'est-à-dire qu'il va écrire avec le dirigeant le, le, le, le, le script de la vidéo qu'on va ouvrir, qui va euh, réfléchir au chapitre, aux, chapitres, aux le questions... Le profil idéal de ce euh, customer ou de cette customer... Euh... Alors, dans l'idéal, c'est facile, il faut deux pattes. Il faut une patte qui soit euh, très innovation, transformation, euh, change management, conseil, et une pâte digitale. Mmh. Au total, combien de postes à pouvoir là, à Tricontem Comment peut-on vous aider Trois à quatre. Trois à quatre, des postes à pouvoir à Paris ah, parce que, euh, Paris, et pourquoi pas région D'accord. Et vous avez les moyens de votre ambition. C'est souvent, je pose souvent oui, la question. Oui, oui. Vous avez les moyens. Oui, absolument. On a eu une belle croissance en, toute l'année dernière et on continue d'avoir une belle croissance cette année. On a la particularité de se développer par nous-mêmes. On n'a pas fait appel à l'investissement. Et bien sûr, la crise a développé les usages digitaux. Donc, on a on a continué d'accélérer. On fait partie des privilégiés pendant la crise. Yoann Gauthier, est-ce que négocier, c'est important Savoir négocier. Oh ben, je pense que c'est absolument euh, important, même si je vois euh, une évolution très forte depuis les dernières années sur euh, l'importance des deals gagnant gagnants ouais. Est-ce que ça s'apprend Il semble que oui. Je vous propose de rester avec nous, même si vous êtes en visio. Je vous propose de découvrir notre dernier invité. C'est une start-up. Une start-up que l'on connaît ici. Youno, know. 15 postes à pourvoir chez Youno. Know. Il est spécialiste d'un organisme, organisme de formation digitale et qui lance un nouveau cursus de formation justement, sur le thème savoir négocier au quotidien. On va découvrir ça tout de suite. BFM Business, le club média RH, la start-up qui recrute. Bonjour, comment allez-vous Très bien. Monsieur Youno. Alors vous, c'est une formation tout public que vous avez à offrir aujourd'hui. Je rappelle qu'on est là pour vous aider, vous aussi à recruter. 15 postes, dans quelques minutes, vous allez nous dire qui vous recherchez, bien sûr. Euh, D'abord, parlez de, nous, de vous. Vous êtes un organisme de formation digitale spécialisé dans, euh, je découvre, hein, des SPOC, Small Private Online Courses. C'est ça. Ça veut dire quoi Alors, IONO, you know, c'est un organisme de formation digitalisée, c'est-à-dire que nous opérons à 100% en ligne. C'est vraiment notre spécialité oui. depuis 2013. Nous sommes une vous startup avez... de... De 40 personnes aujourd'hui. Yannick Petit, vous avez un catalogue de formations. C'est ça, exactement. 50 formations sur des compétences essentielles du 21e siècle, parmi lesquelles on va retrouver des, soft, des soft skills, mm -hmm, à oui. des compétences liées au management, à la gestion de projet, euh, bientôt alors à la négociation, on en parlera. Et depuis 2013, on a accompagné plus de 300 000 personnes dans le développement de compétences 100% en ligne. Notre spécificité, c'est qu'on forme en ligne, mais avec beaucoup d'humains. C'est-à-dire que chaque personne va être accompagnée par un coach pédagogique, un formateur qui va accompagner chaque participant dans des visioconférences ou par téléphone. Alors parlons Yannick de votre nouvelle Proposition, euh, nous sommes tout ouïes avec euh, Médi. Euh, elle est disponible depuis le 25 mai, c'est tout récent. Pendant le Covid, vous avez lancé mmh. votre votre nouvelle formation qui a objectif de permettre, qui a pour objectif de permettre à tous de maîtriser les différentes méthodes de la négociation, Exactement. savoir identifier son profil de négociateur, s'adapter à celui de son interlocuteur, etc. Exactement. Alors mettons-nous en situation. Ça ressemble à quoi D'abord, qui paye c'est quelqu'un qui cherche du boulot C'est l'entreprise Alors c'est soit l'entreprise qui veut aider un collaborateur à développer une nouvelle compétence clé, la négociation, oui. soit le particulier via son compte personnel de formation, puisque désormais chaque Français a accès à un budget financé par l'État pour se former. Et ça c'est une véritable opportunité pour, pour aller vers de la formation. Et vous dites que tout le monde doit... Tout le monde doit négocier en contexte professionnel, quel que soit son poste. C'est indispensable. On est toujours en train de vendre quelque chose. Alors Moi, je suis en train de vous vendre, là, par exemple. En train ah. de vendre ou en train de négocier. Et effectivement, oui. la négociation, son enjeu, c'est de trouver un accord gagnant-gagnant et pas du tout d'écraser un adversaire. Et trop longtemps, on a vu la négociation comme l'apanage du commercial, où en fait, on se disait, bah, le, le, le, c'est vraiment une compétence qu'on va réserver exclusivement aux vendeurs. Et c'est faux. On négocie tous les jours, on négocie une deadline d'un projet, on négocie un salaire, on négocie les conditions de réussite sur un projet collectif. Et ça s'improvise pas mieux, ça s'apprend. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est une formation en ligne qui est tutorée qui va s'étaler sur 4 semaines et qui va permettre d'avoir des techniques et euh, des activités de mise en pratique pour à la fin être plus à l'aise et avoir un cadre méthodologique pour savoir négocier. Cette formation est de bien donner les outils opérationnels Exactement. pour réussir ces négociations. Mais euh, je suis inquiet, ça veut dire que ceux qui sortent des grandes écoles ne sont pas bons Il faut qu'ils achètent votre formation Ils ne sont pas formés, figurez-vous. On pourrait s'attendre à ce que ce soit une partie intégrante d'un cursus. Je ne cite pas les grandes écoles de commerce. Hein. Bon, bien sûr. Toutes les écoles enfin, et, et même les universités Cité. Comme beaucoup de compétences, euh, on s'intéresse assez peu à cette euh, compétence de négociation. On terrible. dit de nouveau, c'est les vendeurs. C'est pas vrai. C'est important de, de rendre... Même parfois péjoratif. Exactement, de donner les clés en fait à tout le monde. C'est vraiment une compétence transversale pour que tout le monde soit à l'aise dans cet exercice. Alors, ouais. témoignage notre invité témoin, bien Alors, sûr, je me tourne vers vous. Les, les soft skills sont, euh, sont fondamentales, ouais. sont, sont très importants. La formation de base ne va plus être suffisante. Euh, Aujourd'hui, on sait que quelqu'un qui a une formation poussée, BAC plus 5 ou BAC plus 6, mmh et qui va rentrer dans le marché de l'emploi, sur les 30 prochaines années, il va changer 7 fois de boulot. Donc 7 fois, il va falloir qu'il se remette en cause, 7 fois, il va falloir qu'il s'adapte, qu'il se réadapte à un nouveau contexte, et puis qu'il apprenne aussi d'autres choses. Euh, euh, ces techniques de négociation sont aussi des, des techniques pour convaincre aussi, parce que quand vous avez euh, une idée, euh, un projet, et que vous ne savez pas faire passer votre message, ben, votre idée ou votre projet passe à la trappe. Et ce genre de formation vous permet aussi, de mieux faire passer vos messages et de mieux expliquer à votre interlocuteur pourquoi c'est important de changer, de se transformer, d'utiliser telle ou telle technologie pour mieux faire ce qu'on faisait hier ou le faire différemment. Vendre, négocier, malheureusement, euh, et je, je généralise peut-être, ça a longtemps été, malheureusement, en France, quelque chose de péjoratif. Mmh. Hein on dit, euh, dommage, tu vas, tu vas faire une grande école, mmh. mais on te dit pas, on dit pas au, à un jeune ou quelqu'un d'autre, tu vas apprendre à négocier. Et mmh. vous avez raison de vous lancer dans ce domaine-là. Oui, surtout que la négociation, c'est important pour les deux parties qui sont autour de la table. De nouveau, l'enjeu, c'est de trouver le meilleur équilibre. Si on écrase l'autre partie Ça en la face base de du nous, business, quoi. Ce sera, ce sera un très, ah oui. une très, très mauvaise affaire. Et, et je rebondis sur la notion de, de soft skills parce que c'est quelque chose de clé. Les soft skills, c'est vraiment les compétences humaines qui ne sont pas automatisables à long terme. Donc, en fait, beaucoup de compétences techniques, métiers seront automatisables, notamment par des, mmh. des entreprises comme la vôtre. Mais demain, il faut vraiment renforcer euh, la créativité, mmh. la capacité à collaborer en équipe ou à communiquer. Et c'est vraiment ça, les soft skills. Et chez Youno, on a vu un, un vrai boom d'activité sur cette thématique précise depuis le depuis le début de l'année où on voit que les entreprises mmh. s'intéressent de plus en plus Absolument. à cette famille de compétences. Absolument. Absolument. La bonne négociation, c'est celle où oui, il y a dit... deux gagnants. En fait, c'est euh, pas un gagnant et un perdant, c'est quelqu'un qui a réussi à convaincre son interlocuteur ou son vis-à-vis euh, son, son -vis, euh, d'une euh, solution différente. Et c'est enrichissant. Donc on va s'enrichir par les différences. Et si on s'enrichit par les différences, ça veut dire qu'on va arriver avec deux idées que l'on va confronter. Et on est gagnant tous les deux si l'un des deux a rejoint euh, ce qu'il euh, comprend comme étant la meilleure des deux idées. Il faut avoir envie de convaincre, il faut avoir des convictions, absolument. avoir envie de plaire, de séduire. Se, et mettre, se mettre à la place de l'autre aussi, c'est clair. Oui, ça, on est, est d'accord. Cette hein dimension d'empathie pour vraiment se demander qu'est-ce que la personne en face de moi recherche en fait en termes d'équilibre et de rapport win-win. Vous dites qu'on est amené à négocier euh, dans votre document avec n'importe qui, ses collègues, son patron, ses équipes, ses clients, ses partenaires, notre direction hiérarchique. Attendez, là, je suis surpris, vous ajoutez nos amis, notre famille Bien sûr. Vous allez négocier avec votre femme, chérie, passe-moi le sel Non, c'est quoi Alors, les négociation. Le sel, c'est une négociation. Ça va pas jusque là quand même. Si, si tout se passe bien, euh, c'est une -ce négociation va simple. Sinon, il faut faire une formation <rire> sur la gestion de conflits. C'est encore autre chose. Mais effectivement, dans la vie personnelle, et c'est une vraie dimension intéressante des soft skills, en fait, il n'y a plus de frontières entre vie professionnelle et vie personnelle. On est amené à utiliser certaines de ces compétences. Pour vous donner d'autres exemples, la confiance en soi, la gestion du stress sont d'autres soft skills comme la négociation qui demain, en fait, sont utiles aussi bien... Dans l'emploi, dans l'entreprise, que dans la vie familiale. Alors, c'est un mode d'emploi, on peut dire ça, votre formation. Vous avez dit, j'ai entendu, c'est 4 semaines, c'est ça Tout à fait. Euh, c'est l'entreprise qui paye Oui. Ou c'est un particulier C'est l'entreprise ou le particulier, via son compte personnel de formation. C'est remboursé par la sécu non. Bah, alors, le, le compte personnel de formation offre ah bah oui, vrai. Un, un budget individuel que les blague. gens peuvent utiliser. Donc, c'est pas la sécu, mais en tout cas, il y a des financements. Qui permettent vraiment aux gens de développer les compétences. Alors, je, je rappelle qu'on est là pour vous aider, ben, c'est très bien. Euh, on nous envoie par la régie les postes à pourvoir, aussi en même temps, euh, la, la formation est demandée pendant le confinement. Ah oui, ça c'est les formations les plus demandées pendant le confinement, c'est bien ça C'est ça, c'est nos, nos cinq formations formation sur lesquelles en... on a eu le plus de demandes confiance pendant soi, le, le confinement. Le on temps. retrouve beaucoup de soft skills et confiance en soi qui est la formation la plus demandée. Et également euh, des compétences qui portent plus sur l'organisation du travail et du travail à distance. Mmh qui est en train de se généraliser à ouais. vitesse grand V et les, euh, les compétences spécifiques de gestion de projet agile on a vu une, une explosion des besoins parce que beaucoup d'entreprises l'utilisent dans leur nouveau rapport au digital You know, alors allons-y sur la euh, comme on le fait à chaque fois quand même une petite fiche sur les postes à pourvoir Immédiatement, des postes à pour immédiatement ouais. à Paris c'est ça à Paris 15 postes à pouvoir. Ouais. alors à Paris à quoi et à Lyon parce qu'on est basé dans Lyon. les dans les deux villes et on recherche plusieurs métiers d'abord des développeurs qui vont permettre d'améliorer notre plateforme technologique de formation ensuite des ingénieurs pédagogiques qui eux vont créer les formations et ajouter de nouvelles compétences essentielles et enfin des commerciaux pour aller trouver de nouveaux clients en particulier des clients grands grand compte mmh. et là depuis trois mois on a on a vraiment une forte croissance parce que euh, on a on a plus de 300 100% de croissance sur le nombre d'inscrits dans les formations UNO depuis le début de l'année et donc on a besoin de, de renforts, de talents justement qui vont nous aider à, à atteindre nos ambitions et à aider toujours mieux les entreprises à développer leurs collaborateurs. Alors vous le savez qu'ici on pose on joue cash, hein on veut savoir ce que vous avez à leur offrir mais préalablement je pose toujours la même question, avez-vous les moyens de votre ambition embaucher de nouveaux collaborateurs ça veut dire un investissement mmh. euh, vous avez des sous alors oui on, a, Vous avez re, euh, on, oui, on a les moyens de notre ambition parce qu'actuellement on est vraiment en forte croissance, puis on avait levé des fonds auparavant. Vous aviez levé combien d'argent et quand On a levé 3 millions d'euros euh, il y a deux ans, oui. ce qui nous permet vraiment d'avoir... Il n'y a, a plus rien Ah <rire> si, si, rassurez-vous, et en fait ça permet de pouvoir vraiment développer une plateforme de formation, un catalogue très riche pour former, et ce qu'on a à offrir c'est d'abord du sens. On en parlait juste avant avec l'invité précédent. Ce que veulent les nouveaux collaborateurs aujourd'hui, c'est vraiment se dire je fais un, un job qui est utile. Nous, le nôtre, c'est d'accompagner les gens dans le développement de leurs compétences pour rester employables. Et dans le, dans le contexte actuel et dans la crise actuelle, c'est vraiment fondamental de laisser personne au bord de la route, de les aider à développer des compétences pour préparer la relance, pour changer d'emploi. On le sait, effectivement, il y a une mobilité très forte. Et donc nous, ce qu'on a vraiment à offrir, c'est une ambition et une mission qui a du sens. Vous avez anticipé la question suivante, qu'est-ce que vous avez à leur offrir Voilà, vous avez expliqué ce que vous avez à offrir à vos futurs candidats. Donc, une quinzaine de postes à pourvoir, c'est ça. ça. Vous avez les moyens de l'embauche, vous avez un vrai projet à leur proposer, votre entreprise, vous donnez pas votre chiffre d'affaires, comme toutes les startups, j'imagine Si, on fait ah, 5 millions de chiffres d'affaires. Cette année ouais. Enfin, en 2019 Cette année, non. En, en 2020 Exactement. Donc, croissance par rapport à 2019, j'imagine Oui, croissance de plus de 50% par rapport à l'an dernier, ouais. ce qui est vraiment, Bravo. pour nous, un, un boom d'activité, et ce qui va nous permettre, effectivement, de renforcer le produit et continuer le, le développement. Bravo. Bravo. Vous restez avec nous, il nous reste encore deux minutes. Mehdi, vous êtes... Euh... Vous êtes à l'écoute, même je rappelle quand même pour ceux qui nous rejoignent, que Talent c'est un groupe créé en 2002 qui a connu une croissance énorme, fantastique une très belle réussite que vous avez 600 postes à pouvoir cette année vous en avez recruté presque la moitié vous continuez à rechercher 250 personnes Combien de postes à pouvoir en Tunisie On a évoqué la Tunisie. Une centaine, une centaine, on, une a centaine. Le on peut postuler en Tunis. France pour la Tunisie On peut, on peut, ça, ça nous est, est arrivé oui, bien, sûr, bien sûr, ça nous est arrivé d'avoir des Français qui avaient envie euh, de vivre une, une expérience à l'international et qui sont partis en Tunisie. Alors, le choix que l'on a fait, nous, c'est que quand on a créé oui. la filiale tunisienne, euh, euh, qui est notre NIRSHOR, on y a abrité le miroir des compétences européennes. C'est-à-dire que c'est le même niveau de compétences, le même niveau d'exigence. Ce qui veut dire que euh, un, un, un collaborateur basé en France qui irait en Tunisie ne régresserait pas. Il, non, il aurait le même salaire qu'en France. Est-ce qu'on euh, peut dire ça Ça, euh, non. La politique Là, salariale, elle, est... elle, ah, elle si, est particulière. La, la, la Tunisie a un niveau de vie différent, mais bon, il aurait euh, une, oui, bien sûr, euh, une vie qui serait équivalent ouais, tout Oui, j'imagine. Mais c'est génial, parce que ouais, c'est au bord ouais. de la mer, non mais, euh, Absolument, <rire> absolument. Mais la Tunisie, c'est au bord de l'eau. Ouais. Et puis, euh, c'est un pays que vous connaissez, qui est fantastique, dans lequel il fait bon vivre, même si, euh, de temps en temps, c'est un petit peu plus compliqué. Mais, mais c'est un pays qui, de... aujourd'hui, attire énormément, c'est vrai. Aussi oui, bien oui, euh, oui, oui, euh, oui. les touristes que les, les gens qui et, veulent euh, et essayer de se développer. Le que vous avez créé, ouais, c'est voilà, une plateforme relais de croissance euh, vers, vers l'Afrique subsaharienne. C'est ça l'objectif que l'on avait en, en créant euh, euh, cette entité. en Alors, on résume. Si vous avez des postes à pourvoir, je le répète et on le fera jusqu'à la fin. Nous, dans cette émission, on est là pour vous aider, vous qui nous écoutez sur BFM Radio, BFM Business TV également. Euh, n'hésitez pas à aller sur notre site médiah.com, vous allez pouvoir en savoir plus vous pouvez revoir l'émission bien sûr sur le podcast vous avez bien entendu des postes à voir chez vous Mehdi euh, Ouass, euh, président donc fondateur du groupe talent vous avez entendu notre ami la start-up qui dispose de 15 postes you know écrit u n euh, non je me trompe encore, Aussi, UNOW, U-N-O-W, vous trouvez facilement il y, a un, il y a un lien direct pour postuler www.uno.fr voilà, il y a une page où on peut postuler je n'oublie pas, il est encore en ligne avec nous notre invité Visio c'est la fin de l'émission, je le remercie également Johan Gauthier, merci monsieur Gauthier et vous êtes... Vous, avec plaisir merci vous, beaucoup vous avez beaucoup, suivi, Alexandre. je vous ai pas relancé mais vous avez écouté avec beaucoup d'intérêt, vous êtes dirigeant de Toguna c'est quelque part au Mali, là aussi toguna.fr, j'imagine, ou .com on peut en savoir plus. .io. .io. Très bien. Bonne chance à tous. Bon week-end. On se retrouve le week-end prochain pour d'autres offres d'emploi. Allez, bon courage. Vive la vie. On va gagner. BFN Business. Le club Média RH. La parole aux entreprises qui recrutent.